Un peu stressante à se promener sur la route elle quand même et à s'asseoir sur la route bah oui tout est normal Non mais bon il est 14h10 j'avais décidé de ne pas filmer aujourd'hui parce que je me suis fait hyper tard parce que j'ai pas prévu de faire quelque chose de spécial mais euh, mais en fait on m'a supplié de continuer <rire> Euh, Laura, si tu regardes <rire> Aujourd'hui je vais devoir changer de spot Je dis devoir parce que bah déjà je suis là depuis euh, 3 jours et 3 nuits je crois Vous me direz, c'est vous qui regardez les vlogs, je sais plus Et ça c'est mon maximum Si je suis pas dans un endroit vraiment très reculé si c'est un endroit où il y a des gens qui passent et des voitures ou des choses comme ça, c'est vraiment maximum trois jours parce que j'aime pas que les gens sachent que je suis là, que les gens s'habituent, que les gens, voilà, dans une journée, euh, une personne qui est garée sur le parking au-dessus, là, peut très bien se rendre compte, quoi, que je suis une fille toute seule, avec mes chats, dans mon van. Donc, en fait, j'aime pas que les gens s'habituent à ma présence, donc je bouge. Euh, même si c'est... Euh, par exemple, il y a des endroits où je suis dans les, les environs. Je ne bouge pas pendant peut-être trois semaines. Et je refais les trois mêmes spots. Tout le temps les mêmes. Mais deux jours, deux jours, deux jours. Pour que les gens ne sachent pas où je suis en fait. Qu'il n'y ait pas d'habitude. Donc voilà. Et donc là, ça fait trois jours. Il faut que je bouge. Et surtout, bah, je fais des vlogs je fais des vlogs le jour pour le lendemain j'ai pas envie que les gens sachent où je suis en fait il y a des gens qui reconnaissent le lieu j'ai pas envie de... voilà, j'ai pas envie qu'on sache où je suis donc je vais bouger et il faut que j'aille jeter déjà les toilettes un le sac de de mes toilettes sèches et je vais en profiter pour me racheter de quoi manger au petit déjeuner parce que j'avais rien ce matin donc j'ai bu que un café Enfin, j'ai de quoi me faire du porridge, je vous montrerai la recette que je fais, mais euh, j'avais trop la flemme quand je me suis levée, j'ai pas très bien dormi, j'ai un petit peu mal à la tête encore ce matin, je me suis couchée hyper tard pour le montage de la vidéo, donc, euh, donc j'avais trop la flemme de me cuisiner un truc le matin, parce que le porridge je sais est chaud. Bref, tout ça pour dire que je vais devoir trouver un nouveau spot, donc il y aura quand même un petit truc à vous montrer, et voilà, là je vais manger. Je vais me faire une salade composée, une grosse salade comme ça, j'aurai la moitié pour ce midi et l'autre moitié pour ce soir si j'ai la flemme quand je me pose et tout. Je la finirai ce soir parce que j'ai des mozzarella que j'avais acheté en Suisse qui sont jusqu'au 30 septembre et qu'il faut que je finisse. Donc voilà, on va faire ça. Et puis les tomates aussi qui étaient pourries la dernière fois, je viens d'en enlever une autre qui était pourrie dans mon filet. Il faut que je lave ce filet parce que tous les trucs qui ont coulé dedans, mon dieu, il est horrible. Donc c'est à peu près ça, une salade et ensuite euh, on va trouver un nouveau spot. Enfin je vais rester deux heures euh, au moins ici parce que je viens juste d'allumer le chauffe-eau, je vais laisser chauffer deux heures et je partirai après ma douche. Et puis voilà, c'est à peu près ça. Ah oui non, ce que je voulais dire, en fait, c'est que comme il n'y a rien de prévu aujourd'hui et que j'ai rien à filmer, je vais pas filmer juste pour filmer. Je vais essayer de trouver un petit sujet à développer et puis on va en discuter ensemble. A priori vous aimez bien, même quand je parle toute seule devant la caméra. Donc euh, je vais faire ça, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Mais, euh, mais voilà, je vais y réfléchir et on va se poser tranquillement pour discuter. Ça, c'est fait. Allez, bonne hop. Et euh, ça va être par rapport à toutes les cultures qu'on va euh, qu'on va mettre en place et euh, on va vraiment faire quelque chose de. On va essayer de faire quelque chose de bien et de gros. Bon. Tâcher de, de là au-dessus. Branche de cet arbre magnifique. Donc euh, je vais enlever tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Elle était bien, ta balade Attention, je me prépare. <rire> Mais t'es trop près, mon cœur. Oh, oh t'es trop près. Je peux plus te filmer. <rire> Petit coeur. Jalousie, jalousie. Et oui, toi aussi, t'as des câlins. Oh là là! Mais. Et vous êtes un petit peu gaulante quand même. Un petit peu. Un petit peu envahissante. Je. Je me sens un petit peu. Je me sens un petit peu oppressée quoi. Ça réclame, ça réclame. Pour en revenir à mon compost, ça. C'est ça. Donc je prends pas euh, ma plure d'avocat que je jette comme ça. C'est ça, mélangé dans tout le reste du compost que je jette dans la nature. Et non, je ne me justifie pas, j'explique. Et bien là mon chat, c'est toi qui fais le plus honneur aux cachettes que je vous ai fait quand même. Enfin non, c'est pas vrai. Toi tu vas souvent là pour bouffer. Bon alors, c'est drôle mais j'ai tout le temps plein plein d'informations qui fusent dans mon cerveau, plein d'idées, plein de trucs qui viennent, qui repartent dans tous les sens, mais dès que je cherche que je verrai, que je décide de réfléchir j'y arrive pas donc ça fait une demi-heure une heure, je ne sais pas combien de temps que je cherche un petit peu ce que je vais pouvoir vous dire et euh, je ne trouve pas donc je me suis demandé ce qu'on posait le plus souvent comme question et c'est vrai que quand j'ai fait mon 20 tours, j'ai pas il y a des choses que j'ai oubliées que j'ai pas précisé euh, et du coup il y a des questions qui reviennent pas mal donc je pense qu'aujourd'hui je vais vous parler de mon autonomie avec le van donc j'ai je suis déjà autonome en électricité donc j'ai un panneau solaire sur le toit un panneau solaire de 370 ou 375 watts ce qui est quand même pas mal pour un seul panneau j'ai une batterie pour stocker cette énergie de 210 ampères C'est une batterie euh, gel, donc je peux utiliser la moitié si je veux que ma batterie ait une, une, une durée de vie conséquente. En fait, Si je tape trop dedans et que j'utilise plus que la moitié, elle vivra moins longtemps et je devrais la changer plus rapidement, sachant que c'est une batterie qui coûte quand même assez cher. J'ai ensuite... Euh, la possibilité de recharger cette batterie quand je roule Donc il y a ce qu'on appelle un coupleur séparateur Qui est entre mes deux batteries Donc la batterie du véhicule et la batterie euh, de l'habitation que j'ai sous les fesses euh, Donc il y a ce qu'on appelle un coupleur séparateur Donc ça couple les batteries quand je roule Donc l'alternateur recharge ma batterie du véhicule et ma batterie que j'ai ici à l'arrière et ça sépare les batteries quand je suis à l'arrêt qu'il y a une chute de tension au niveau de, de l'alternateur donc quand je roule ça me permet de recharger aussi la batterie et j'ai la possibilité si besoin de me brancher au réseau EDF via un chargeur donc normalement en temps normal quand tout se passe bien si c'est pas une journée où je reste garé trois jours à l'ombre ou qu'il y a pendant trois jours des nuages, de la pluie et que je ne roule pas, et que j'ai une consommation euh, énorme je suis totalement autonome avec ça il y a aussi l'eau alors j'ai 100 litres de réserve d'eau propre j'ai un réservoir de 50 litres d'eau propre qui est euh, dédié à l'évier et lui il est dans le coin euh, je ne sais pas si vous voyez il est dans le coin euh, de ma cuisine en fait dans l'espace perdu qu'il y a dans le L de la cuisine donc il y a le réservoir de propre de 50 litres et le réservoir d'eau sale de lévier aussi de 50 litres qui sont euh, là dedans j'y ai accès par en dessous le frigo, je vous ai montré la dernière fois quand je faisais le plein d'eau et j'y accès aussi en enlevant en fait j'ai pas fixé le comment vous expliquer, mon plan de travail c'est un L qui est en fait en trois morceaux. J'ai un carré, un carré, un carré. J'ai les deux extrémités qui sont fixées au meuble de la cuisine et j'ai le carré du centre qui est une trappe en fait que je peux totalement enlever et j'ai accès au réservoir en cas de besoin. Ensuite, le circuit d'eau de la douche, c'est un circuit qui est totalement séparé. Et euh, j'ai la cuve d'eau propre qui est sous mon lit, derrière vous, là en gros juste derrière la douche, sous le lit, sur le passage de roue. Qui est aussi un réservoir de 50 litres, donc ça c'est l'eau propre de la douche Et le réservoir d'eau de, grise de la douche du coup Ce euh, qui, qui s'écoule une fois que j'ai pris ma douche, l'eau sale C'est en dessous, c'est un réservoir qui est plat, qui fait 10 cm d'épaisseur Et c'est pour ça que j'ai une petite marche dans l'entrée C'est un réservoir plat qui est en dessous le bac à douche je voulais pas que mes réservoirs soient à l'extérieur, souvent c'est fixé sous le châssis. Moi je voulais pas que ce soit à l'extérieur pour limiter les risques de gel de mon circuit parce que j'avais l'intention de partir dans des pays comme la Norvège, euh, à des, aux époques où on peut voir les aurores boréales, donc où il ne fait pas forcément le plus chaud. Euh, voilà. Je voulais que tout soit à l'intérieur du van. Donc j'ai rien du tout à part le, un petit tuyau de je sais pas peut-être 30 cm pour l'évacuation des eaux sales de la douche qui est en dessous le camion, en dessous du en dessous du réservoir directement donc voilà pour l'eau du coup ça me fait 100 litres d'eau propre à chaque fois et euh, j'ai décidé de mettre des réservoirs d'eau grise de la même taille alors dans les normes on a le droit de mettre des réservoirs qui font la moitié de la taille du réservoir d'eau propre mais j'avais pas envie de devoir aller vider mes eaux grises deux fois plus souvent que j'ai besoin de remplir mon eau propre donc j'ai pris deux fois 50 litres à chaque fois donc voilà j'ai de l'eau chaude vous savez, pas toujours mais j'ai la possibilité d'avoir de l'eau chaude d'ailleurs je vais me dépêcher parce que je viens d'éteindre il y a 10 minutes mon chauffe-eau euh, qui a chauffé pendant deux heures donc il va falloir que je prenne ma douche assez rapidement que je ne me retrouve pas avec l'eau qui a refroidi donc j'ai aussi la possibilité d'avoir l'eau chaude dans la douche, pas dans l'évier le chauffe-eau est raccordé uniquement à la douche le chauffe-eau est aussi en dessous de mon lit, c'est un chauffe-eau électrique qui consomme pas mal, il consomme 200 watts donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à quel moment je l'allume euh, combien de temps je le laisse allumer, etc c'est pas comme à la maison où on peut le laisser allumer toute la journée donc euh, voilà, le chauffe-eau il fait 6 litres donc c'est vraiment euh, pas énorme hein. c'est 6 litres le chauffe-eau il est à peu près comme ça, sur ça de longueur. Donc c'est un tout petit ballon. Et c'est vraiment histoire de dire que je ne vais pas prendre des douches froides en hiver. Je ne l'utilise pas en été d'ailleurs. C'est de tout l'été quasiment, je ne l'ai pas utilisé. Parce que euh, déjà l'été, on n'a pas envie d'eau très chaude. Enfin Moi perso, quand j'ai très chaud, j'ai envie de me rafraîchir. Et surtout parce que, étant donné que le ça sort pas des canalisations comme à la maison le réservoir il est sous mon lit donc le réservoir il a une température plutôt ambiante c'est toujours un peu plus frais qu'ici parce que euh, il fait meilleur sous le lit mais du coup c'est une température qu'il était et déjà très agréable, quoi d'autre donc on a l'électricité, on a l'eau on a alors les toilettes les toilettes c'est des toilettes sèches et les toilettes euh, c'est un seau dans lequel je mets un sac plastique dans lequel euh, j'utilise de la sueur et ça, ça va à la poubelle à la poubelle d'ordures ménagères alors on pourrait croire que des toilettes sèches c'est un choix écologique mais, euh, alors ça l'est mais c'est pas que, que ça c'est un peu un mix entre le plus écologique et le plus pratique dans un van, il euh, n'y a pas de canalisation de tout à l'égout etc donc dans un van on peut avoir soit des toilettes sèches donc avec de la sûre ou des toilettes chimiques les toilettes chimiques c'est quoi C'est un pot, un bac avec un réservoir en dessous dans lequel il y a de l'eau et des produits chimiques. Donc vous faites vos affaires dans votre petit pot, ça tombe en dessous. Et c'est dégradé dans l'eau par euh, dégradé plus ou moins, donc ça et votre papier, dégradé par les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà c'est pas très très cool, ça fait euh, euh, toujours faire caca dans de l'eau potable, ça fait euh, de la production de produits chimiques, ça fait une eau à traiter derrière donc c'est pas hyper cool et en plus c'est pas pratique dans le sens où euh, il faut aller les vider déjà je, franchement prendre le sac plastique et jeter à la poubelle ça me va très bien parce que vider ce truc quand je vois les restants là qu'il y a sur les aires de, de camping-car vider mon caca comme ça dans une soute qui des fois est bouchée qui... Euh, non merci non nettoyer ce truc là être... non non non, ça c'est pas possible pour moi Donc c'est un mix de écologique et pratique Mais c'est vraiment plus le côté pratique Parce que en soi, écologique seul serait Si je pouvais aller euh, bah, la jeter dans un compost Dans les décharges sauf que, sauf que dans la réalité je ne peux pas le faire C'est trop compliqué Donc en fait ça reste un sac plastique d'ordure ménagère Qui sera brûlé ou enterré mais je pense toujours que, euh, à mon avis, au total, on reste moins polluant et, euh, et je pense que faire caca dans du bois, dans du copeau de bois, qui souvent est un, un déchet résiduel en plus, c'est pas... Euh, je dis souvent parce qu'avec l'industrie, euh, franchement, il y a de tout. Mais la sûre, c'est quelque chose qui a un résidu... Euh, d'entreprise c'est un déchet, les gens ils en font rien ça veut dire que j'ai une menuiserie, j'y l'assure et bien au lieu de l'acheter je la revends et on en fait des paquets pour les hamsters et moi je les achète et je fais caca dedans bon ben voilà, <rire> moi je trouve que au final ça reste quand même un peu plus écologique, je sais pas je me... ça me dérange beaucoup maintenant d'aller tirer une chasse d'eau de 6 litres quand je vais chez quelqu'un hein. surtout que quand on voit que moi j'ai 100 litres d'eau ici et que je me dis la, tout ce que je pourrais faire avec ces 6 litres de chasse d'eau bref <rire> je m'égare encore une fois donc voilà au niveau des toilettes je change euh, le sac Pff, je dirais entre tous les 4 jours et toutes les semaines on va dire ça peut être plus long si jamais euh, par exemple euh, quand je travaillais tous les jours ben, je faisais en sorte le matin, d'aller faire, par exemple, mon pipi et mes affaires dans, le, dans les toilettes au travail. Et le soir, pareil, avant de partir du travail, j'allais aux toilettes systématiquement. Comme ça, ça me faisait au moins deux pipis en moins dans la journée, euh, dans mon van. Donc j'arrivais à garder les toilettes plus longtemps. Des fois aussi, euh, j'en profite très souvent, en fait, quand je vais faire des courses au Super U. Ou, parce que je dis Super U parce que Super U, ils ont tout le temps des toilettes. Mais je me sers des toilettes. Quasiment systématiquement je demande les toilettes Et puis du coup j'y vais là-bas Mais en règle générale on va dire que au niveau des toilettes Je suis autonome entre 4 jours et une semaine De quoi est-ce que j'ai pas parlé Le chauffage Le chauffage euh, Alors je n'ai pas de chauffage dans mon van On me demande très souvent Mais ben pour l'instant moi ça me va J'ai voulu En fait j'avais prévu d'installer un chauffage Je voulais installer un autotherme Un planard Un planard 2D euh, sauf que je n'ai ni eu le temps ni le budget avant de partir pour mon voyage l'année dernière donc je me suis dit, alors j'étais partie en septembre il faisait encore très bon et je me suis dit je vais le tester comme ça et puis si j'ai froid pendant l'hiver, je commande ce fameux chauffage et je le pose et basta en fait il n'y a rien qui m'empêchera de le faire sur la route euh, surtout que c'est un petit circuit très simple, le chauffage serait juste en dessous du chauffe-eau. En fait, j'ai fait une structure. Le chauffe-eau, il est sur euh, comme un tabouret. Donc il y a une structure avec des pieds et en dessous, c'est l'emplacement prévu euh, pour le chauffage si je devais en mettre un. Donc j'ai prévu cet emplacement exprès à l'avance parce que pour ce type de chauffage, il faut faire des trous dans le plancher pour euh, l'arrivée d'air et l'évacuation des du... du, du... Je vais dire des gaz brûlés mais c'est pas des gaz du, du gasoil brûlé pour l'évacuation. Donc ce chauffage c'est un chauffage au gasoil. Et donc en dessous le camion, il euh, n'y a pas la place partout de faire ces trous là. Donc j'avais déjà euh, l'emplacement de prévu, je l'ai toujours. Si jamais je veux mettre un chauffage, ce sera à cet endroit là et je pourrais le faire. Donc le circuit c'est vraiment un petit circuit, il y aura le chauffage ici. Et euh, la sortie du chauffage juste là sous mes pieds sous la table donc ce, ce sera vraiment euh, ça prendra euh, une journée à installer euh, donc j'ai passé l'hiver comme ça l'année dernière donc euh, de septembre à février j'ai voyagé principalement en France donc j'étais pas dans des pays exotiques, j'ai fait une semaine en Espagne ce qui m'a permis d'échapper aux températures négatives quand j'étais dans le sud pendant euh, cette semaine là il a fait entre 14 et 15 en Espagne donc c'était largement suffisant Et tout le reste du temps en fait quand il fait un peu froid dehors j'étais jusqu'à moins 2 à l'extérieur Ou moins 7 Moins 2 moins 2 je crois J'étais à, à côté de Bordeaux il faisait moins 2 Et en fait le seul inconvénient c'est l'humidité Parce que bah vu que je chauffe pas euh, s'il y a un peu d'humidité dû à la météo, dû euh, à ce que je vais faire à manger, si je fais cuire des pâtes, si je fais, même quand je fais chauffer l'eau de mes bouillottes, en réalité ça fait, de la, ça fait de la vapeur, de la condensation sur les murs. Et j'ai eu un petit peu de moisie sur ma porte et dans ma capucine. J'en ai eu un petit peu en dessous de mon lit aussi. Et donc ça c'est le principal inconvénient. inconvénient. Mais maintenant j'ai mes petites techniques en fait, je sais que s'il fait très froid et que du coup je n'aère pas et que je sais que je vais pas pouvoir le lendemain laisser ouvert pour que ça respire et que, et que ça réchauffe un peu l'atmosphère, je vais pas faire des pâtes, c'est très rare, je vais pas faire quelque chose qui boue, je vais faire à manger des choses qui cuisent sur une poêle, dans une casserole mais sans, sans vapeur en fait, on verra. Ça a fonctionné la fin de l'hiver, on verra si ça fonctionne autant. Dès que je vois qu'il y a une toute petite trace de moisie, je lave tout l'endroit au vinaigre. Je, franchement, j'ai eu le moisie au mois de, au mois de novembre, et donc j'ai tout, tout nettoyé. Entre novembre et février, euh, j'ai plus de traces de moisie et tout ça, donc... Euh, j'ai réussi à peu près à gérer l'humidité et concernant la chaleur qu'il fait dans le van, en fait, il euh, y a deux choses premièrement, euh, j'ai ma routine j'ai ma routine soir-hiver en fait, je ferme, donc, je ferme toutes les portes, toutes les fenêtres je ferme le rideau que j'ai à l'arrière de mon lit je mets tous mes coussins le long des portes, le long de ce rideau pour augmenter encore un petit peu l'isolation je ferme le rideau qui est devant, que j'ai euh, donc devant la porte latérale. Ça, je ferme. Je mets ça ici sur cette fenêtre là. Et je ferme mon rideau qui est à l'avant, que je peux rentrer dans la cloison. Comme ça, c'est vraiment tout bien fermé. Donc, je ferme tout ça. Je me fais à manger. Donc, pas des choses qui, qui, qui font de la vapeur d'eau, mais je fais à manger des choses qui se réchauffent. Allumer le feu, les plaques à gaz, ça m'arrive même d'en allumer euh, une pour cuisiner et d'allumer l'autre juste pour réchauffer l'atmosphère. Alors attention, j'ai des aérations basses et hautes qui sont aux normes euh, pour, pour la, la, la, la surface de mon véhicule. Donc, donc ça c'est une sécurité déjà parce que qu'allumer euh, une flamme dans un espace euh, confiné Fermé sans aération, c'est hyper dangereux parce qu'il y a le monoxyde de carbone. J'ai mon détecteur de monoxyde euh, qui est juste là euh, et je ne laisse pas la flamme allumée 3 heures. Je fais à manger ou je fais chauffer mes bouillottes et basta. Il faut absolument pas laisser le gaz allumé, euh, ni, ni le, le gaz évidemment, mais le, ni le gaz ouvert ni la flamme allumée. Pendant la nuit, pendant qu'on dort pour se réchauffer, ça c'est non, c'est interdit, parce qu'on se réveille jamais. Donc ça, quand je parle de ça, c'est 5 minutes, 10 minutes. Donc le temps que je me fasse à manger, en règle générale, j'atteins au moins les 15-16 degrés dans le van. Si ça redescend ou si j'ai moins encore un peu froid, je fais chauffer une bouillotte. Pareil, je peux allumer les deux, les deux feux alors que je me sers que de celui de devant pour faire chauffer l'eau de ma bouillotte. Et ben, je prends encore un ou deux degrés euh, en plus mon lit est en hauteur donc quand je suis assise ici j'ai par exemple plus froid que si je suis dans mon lit c'est toute la chaleur remonte donc voilà à peu près mes astuces évidemment j'ai euh, des vêtements qui sont adaptés pour l'hiver, j'ai également euh, donc ma couette des plaides et ensuite, dernier recours j'ai mon duvet, mon duvet qui a un duvet grand froid, moins 10. Donc je viens de regarder J'ai un duvet donc euh, 0-5 Donc avant qu'il fasse moins 5 à l'intérieur du camion Et que le duvet plus la couette Plus un plaid euh, Plus mon pyjama ne suffisent pas euh, pff, Plus tout ce que j'ai fait avant Les bouillottes Une bouillotte dans un duvet c'est bon Je transpire toute la nuit hein. Donc, euh, donc j'ai pas froid J'ai pas froid non plus la journée Parce que bien souvent la journée je reste pas inactive, je, je sors, même quand il faisait froid, je faisais pas rien en fait donc euh... ou alors je me fais une bouillotte, non franchement pour l'instant en tout cas avec l'hiver euh, passé, 2021-2022 j'ai pas eu besoin de chauffage à, mis à part je vous dis pour l'humidité que pour l'instant j'arrive à gérer donc on verra cet hiver euh, pareil on verra cet hiver où je me trouve les températures qu'il fait, l'humidité qu'il y a euh, mais je ne, je ne suis pas fermée à l'idée de mettre un chauffage c'est toujours quelque chose qui était prévu qui a son emplacement et s'il faut le faire je le ferai je préférerais euh, mettre maintenant avec du recul un poêle à bois qu'un chauffage euh, au diesel parce que c'est un chauffage à air pulsé ça chauffe très très fort très très vite donc on a trop chaud et puis dès qu'on l'éteint ça retombe très vite, donc il fait très froid, alors que la chaleur du poêle à bois, bah, c'est une chaleur de feu, c'est une chaleur qui est diffuse, c'est une chaleur qui va pénétrer dans le bois, qui va, le bois qui va re rayonner la chaleur le soir et la rediffuser, enfin la nuit. Dans l'idéal, j'aimerais un poêle à bois. Le truc c'est que le poêle à bois, c'est pas réglementaire, c'est pas ok avec les normes VASP. Et il euh, y en a plein qui m'ont demandé aussi... le Van n'est pas homologué VASP, par contre j'ai tout, absolument tout fait dans les normes pour pouvoir l'homologuer parce que c'est ce qui était prévu aussi à la base, sauf que par manque et de temps et de budget, je ne l'ai pas fait avant d'habiter de, dedans Et mais si je voulais le faire, en tout cas avec les normes comme elles sont pour l'instant encore aujourd'hui, je peux l'homologuer mais si je mets un poids à voix, je ne pourrais plus donc en fait, peut-être que je vais filouter et le faire euh, homologuer et ensuite poser un poêle à bois. Mais bon, ça pour l'instant, c'est pas la question parce que pour l'instant, je n'ai ni le budget pour l'homologation, ni le budget pour le poêle à bois et euh, ni euh, le besoin d'avoir pour l'instant un chauffage. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tout, eau, électricité... Chauffage, toilette, c'est à peu près tout Si vous avez des questions à propos de tout ce dont je viens de parler N'hésitez pas à me les redemander en commentaire Si vous avez des sujets, des idées de sujets que vous voulez que je développe dans d'autres vidéos N'hésitez pas parce que quand c'est une journée un peu creuse comme ça euh, ben Pourquoi pas juste se poser, discuter et développer un sujet qui du coup vous intéresse donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, s'il y a des choses que vous aimeriez voir abordées sur la chaîne. Donc voilà, maintenant je vais aller prendre ma douche, finir mon petit. Pour ceux qui se demanderaient ce que je me suis servi tout à l'heure, c'est euh, une infusion de fleurs de framboisier parce que dans 4 jours, dans 4 jours je vais avoir mes règles et que ça, les filles, les filles ou en tout cas les personnes réglées, c'est magique. Bon, je l'ai proposé à une collègue euh, <rire> le mois dernier, ça n'a pas du tout fonctionné sur elle. Mais ça, moi, ça m'a changé la vie. Euh, pour les douleurs, pour les, les contractions de l'utérus, pour les tensions et tout ça, il y a plein d'autres choses que je fais. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo à ce sujet. Euh, J'avais des règles très douloureuses, très abondantes, très longues, très handicapantes. Et j'ai plein de choses que je mets en place ou que, que j'ai mis en place qui ont un petit peu inversé la donne. Et maintenant j'ai des règles beaucoup plus supportables, même si il reste que des fois, si je fais pas attention et que la semaine d'avant je pense pas à mettre toutes ces choses en place, je continue à douiller sa mère. Mais si ça peut vous intéresser, j'ai plein d'astuces. J'ai plein de, de petites choses que vous pouvez mettre en place pour avoir moins mal, pour avoir des règles moins abondantes, pour avoir euh, des règles qui durent moins longtemps, etc. Donc, si ça vous intéresse, toutes les personnes menstruées, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, bon, je vais prendre ma douche, finir donc mon infusion, et je vais aller euh, à Inter pour jeter les poubelles, pour euh, m'acheter mon petit déjeuner. Je veux aussi aller me promener vite fait parce que elle elle n'en peut plus. Elle fait que de couiner depuis je ne sais pas combien de temps. Il est 17h22 donc je vais me dépêcher. Douche, course poubelle et surtout il va falloir trouver un autre spot. Et ça en général c'est long et c'est chiant. Regardez, on voit qu'il y a un autre pic derrière qu'on voyait pas hier. En fait, tous les jours le paysage peut changer en fonction de la météo. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui elles ont envie de suivre en balade. Tu viens Iris Cool. J'avais même pas vu. J'aurais pu utiliser ces toilettes. En fait, euh, là, je vais bouger pour rien. Waouh, c'est propre. Et ça sent bon. Bon bah, je le saurais. Hein. <rire> Toilette sèche. Bah, elle est où morphée. C'est des vaches Oui Bah oui Ouais ouais on avance Ça y est t'es arrivé au bout de ce que tu peux toi Tu commences à stresser oui, on va retourner à la maison, mon petit cœur. Regarde, on va jusque-là, dans le soleil, et on fait demi-tour, d'accord Tu peux le faire Allez, viens. Oui C'est bien, ma fille. Oui, mon cœur. Allez, on retourne à la maison On y va Allez Allez, on y va. Iris, morphée. Allez. Allez. Oui. Iris. Allez, viens. Oui. Oui, tu viens. Allez. C'est bien, mon cœur. Oui. Quand elle miaule comme ça, c'est qu'elle cherche un endroit pour faire son pipi ou son caca. Donc je dois attendre un peu qu'elle ait gratté. Et Morphée. À l'aller, elle est toujours derrière. Et au retour, elle est toujours devant. Iris, c'est un peu l'inverse. À l'aller, elle est très souvent devant. Ou à côté de Litchi Et au retour, elle traîne un peu la patte. Elle est en train de flipper, parce qu'il y a deux personnes derrière, donc elle a peur. Allez, viens à la maison Ah bah, elles sont montées là-haut, donc ça va mieux. Je me disais, elle s'est calmée. Allez, viens mon chat, allez, rentre Ah bah oui, là tu vas aller vite, hein. <rire> allez, on va en course. Enfin, non. On va en course si tout le monde se décide à rentrer à l'intérieur du premier coup. J'allais oublier. oublié, de toute façon j'ai ma douche à prendre tout de suite maintenant. Bon, je viens de sortir de ma douche. J'ai attendu beaucoup trop longtemps parce que je crois que j'ai éteint le chauffe-eau à 16h. Et donc j'ai pris ma douche là à 18h. Donc j'ai attendu 2h. C'était pas froid, mais c'était euh, à peine tiède quoi. Ça avait bien refroidi. Euh, donc faut pas que j'attende aussi longtemps quand je prends ma douche, je le sais, mais bon, bref. Je voulais pas laisser le chauffe-eau allumé trop longtemps et je voulais tourner la séquence que je vous ai tournée tout à l'heure. Donc euh, j'ai pris ma douche et en fait on en revient au sujet de l'autonomie. Là vous voyez dans le fond il y a de l'eau, tout le fond là et il y a beaucoup d'eau quand même, il y a une bonne, euh, une bonne euh, profondeur, épaisseur d'eau bref. En fait c'est parce que tout à l'heure je vous disais que mes réservoirs c'était 50 litres pour l'eau propre et 50 litres pour l'eau sale Et en fait c'est pas tout à fait ça J'ai 50 d'eau propre et je crois que je dois avoir 42 ou 46, un truc comme ça, pour l'eau sale Et c'est euh, un réservoir qui est à plat, qui fait 10 cm comme ça Et euh, selon l'inclinaison L'eau reste dans le bac à douche. Bref, dans tous les cas, ça m'alarme sur le fait que dans le réservoir de la douche, j'ai bientôt plus d'eau. Donc, il va falloir que je trouve un endroit pour aller euh, remplir l'eau de la douche. Et certainement l'eau du robinet, euh, enfin du, de l'évier aussi, parce que généralement je l'ai fini en même temps. Et je viens de vérifier et effectivement, il me reste ça dans mon réservoir, euh, dans mon réservoir de, de ma douche. Euh, il fait super chaud aujourd'hui. Franchement euh, il fait très très chaud En tout cas dans le van dehors il fait plus frais Mais dans le van il fait hyper chaud, ça a bien tapé Donc ça a hyper bien rechargé Je suis bien contente Maintenant c'est parti pour les courses Et il se fait un peu tard, il est 18h20 Et euh, ce qui me stresse un petit peu C'est de savoir où est-ce que je vais dormir cette nuit Parce que j'ai pas envie de revenir ici Je pourrais redormir dans la montagne Où j'étais la dernière fois Où il y avait la petite charrette là Mais faut remonter euh, Une Côte qui n'est pas hyper agréable et si je peux avoir un, no un nouveau spot c'est encore mieux donc je chercherai ça tout à l'heure en sortant des courses là je file en course aux poubelles à tout à l'heure bon en fait c'est pas du tout ce que je pensais j'aurais jamais cru avec tout ce qui restait par rapport à d'habitude mais ça s'est vidé pendant que je roulais et en fait le problème c'est que euh, sur ce réservoir d'eau sale qui est en dessous ma douche j'ai oublié de mettre un évent. Un évent, ça sert à ce que quand dans le réservoir qui est complètement fermé, de l'eau rentre, l'air qui était à l'intérieur puisse sortir. L'eau prend la place de l'air dans le réservoir. Et s'il n'y a rien pour que l'air puisse sortir, eh bien, ça ne fonctionne pas. J'ai pas d'évent, d'habitude. Donc soit quand je m'essuie, que je suis là, que je marche ici, en fait ça, ça fait. ça appuie un peu sur le réservoir qui est en dessous et ça fait appel d'air et du coup l'eau se remplit. Ou soit en fait euh, ici il y a des bulles qui sortent et l'eau euh, rentre dans le réservoir. Juste ça y va tout doucement, quoi, c'est long. Ou alors, en appuyant comme ça avec ma main, je peux, euh, peux créer. Je peux créer l'appel d'air. Mais en général, je laisse. Euh, L'eau s'est goûtée toute seule, ça fait des bulles pendant 5 minutes et c'est bon. Sauf que là c'était beaucoup, donc je sais pas, euh, je sais pas trop, peut-être que c'était la pente qui faisait ça. Mais bon, n'empêche que j'avais vérifié, il faut quand même que j'aille remplir de... le réservoir d'eau propre. Mais bon, je ne sais pas, écoutez, ça s'est vidé, c'est tant mieux. Bon alors, il est 20h13, je viens à peine d'arriver sur mon spot, donc du coup il fait nuit. J'aime pas... Euh, J'aime pas du tout Arriver sur des spots de nuit Heureusement Le premier euh, Sur lequel j'ai décidé d'aller Il est aussi cool que ce que je pensais Enfin il est aussi cool C'est un parking isolé euh, Dans une, une impasse Donc c'est très bien Par contre je suis arrivée de nuit Donc du coup pour me garer c'était super chiant Et je suis totalement penchée C'est pour ça que je me tiens au mur hein, Parce que sinon... En fait euh, je suis totalement penchée J'allais vous montrer Avec euh, l'eau Qu'il y a là dedans On voit que dalle Mais par contre en fait, il n'y a pas besoin Parce qu'on le voit Juste avec cette plante Qui est censée être euh, droite Et qui est complètement penchée Elle est censée être Comme ça Et en fait <rire> Je sais pas si vous vous rendez compte mais... C'est très drôle, c'est très drôle, je suis penchée, euh... je suis grave penchée, bon bah écoutez, je vais me casser la gueule parce que du coup quand c'est comme ça, quand je marche, je me pète la gueule, je vais dormir un peu comme ça, bon, bon je me regarderai correctement demain dans la journée. Bon en attendant, il est bientôt 20h30, moi je vais manger, faire le montage, et comme euh, a priori ben, je continue les vlogs pour l'instant... Et eh ben on va lancer les Les vlogs <rire> C'est bien ça les vlogs Et puis Bah du coup euh, je vous dis à demain Des bisous Marine voyage dans Rafiki Avec Morphée Iris et puis Litchi A bord de leur Renault Master Parcours le monde Dans la bonne nuit.